Alors, On a observé des, des changements pendant le confinement, ce qui a amené euh, à l'époque, dès euh, le début du mois d'avril 2020, à communiquer auprès des salariés et des adhérents sur euh, la manière de prévenir les consommations qui de fait euh, ont été observées par plusieurs organismes comme étant euh, des consommations qui ont augmenté. Bien entendu, au-delà du confinement, un certain nombre de personnes ont modifié à nouveau leur comportement et sont revenus à des consommations modérées, voire des consommations sans aucun risque. D'autres personnes, malheureusement, ont développé avec le confinement des processus d'addiction et à ce moment-là, ont été, on va dire, repérés, quand cela a été possible que nous, on les rencontre, le diagnostic de dépendance qui était apparu pendant le confinement en disant que l'aspect la, le plus important qui a été complètement lié au confinement a été celui des écrans puisque là on a énormément développé l'outil on va dire informatique et qu'on euh, sait très bien que le télétravail a favorisé cette entre guillemets addiction euh, à l'écran. Euh, ce qui a été observé également, c'est que globalement la, la productivité des personnes en télétravail a été pour la majorité d'entre elles une augmentation de la productivité. La limite euh, qui est donnée par l'espace de travail en entreprise et l'espace de travail chez soi est euh, quelque chose qui est complètement différent et qu'un certain nombre de personnes ont augmenté leurs espaces de temps en étant chez elles. D'autant que certaines personnes dans le confinement ont eu beaucoup de temps et que quelque part cet espace de temps qui a augmenté a été mis au fait qu'il y, y avait du travail. Et donc autant faire aujourd'hui ce que je n'aurais pas à faire demain et c'est comme ça que les, les journées se sont allongées pour un certain nombre de salariés avec plus de dossiers traités qu'ils ne l'étaient dans un espace euh, entreprise. Ce qui a évidemment posé des, des questions sur le, le maintien ou non du télétravail, avec euh, bien sûr le, le fait que le travail en télétravail est un travail isolé généralement et que cela a été au détriment des relations d'équipe, de la convivialité en entreprise. Il y a eu aussi, bien entendu, dans ces questions de, euh, de télétravail, euh, l'occasion d'avoir des consommations euh, qui ne sont pas des consommations que l'on va voir en entreprise. Je prends un exemple. Tiens, il arrive l'heure de l'apéro, on est en télétravail. Chacun va prendre un peu son apéro à la santé de l'autre, enfin des autres, euh, alors qu'en entreprise, euh, c'est beaucoup plus compliqué d'amener de l'alcool, de consommer ensemble. Là, en télétravail, Chacun a entre guillemets sa cave, avec bien sûr des boissons qui sont généralement des boissons plus fortement dosées que ce qui est autorisé dans l'entreprise.